Voilà une équipe comme on aimerait en voir plus souvent, motivée vers l'objectif. Mais la motivation, qu'est-ce que c'est C'est cette étape psychologique où on a véritablement envie de faire. Enthousiasme, volonté, persévérance dans l'effort, courage. Et travailler avec une équipe motivée, quel plaisir Alors en tant que chef de projet, que peut-on faire pour motiver les personnes de l'équipe la motivation survient lorsqu'il y a un écart entre la situation actuelle dans laquelle se trouve la personne et la situation désirée. Cet écart va créer une tension psychologique, en quelque sorte une frustration qui va la pousser à l'action et va donc la motiver à agir. Les chercheurs ont identifié plusieurs approches pour générer cette motivation. L'approche par la stimulation est externe, le management va motiver, stimuler par la récompense. Par exemple, si l'on rémunère à la pièce, l'individu sera déterminé à produire davantage. C'est l'approche taylorienne. La motivation vient de la récompense que l'on peut tirer de l'action. La deuxième approche est interne. La motivation vient avant tout de l'individu et de ses besoins qu'il cherche à satisfaire. C'est ce qu'a mis en évidence Maslow, qui est un sociologue des organisations très connues, avec sa célèbre pyramide. Les niveaux tout premiers, au bas de la pyramide, correspondent aux besoins physiologiques, de manger, dormir, également la sécurité. Là où va commencer réellement l'influence du chef de projet, c'est au niveau de l'appartenance, appartenance à une équipe soudée. En termes d'estime de soi, la personne va être fière de son travail et de sa contribution au projet. Cette contribution peut être reconnue au travers de messages de reconnaissance de la part du chef de projet. Dire à une personne qu'on est satisfait de son travail, de ses progrès, et la valoriser donne une motivation supplémentaire. Mais il est préférable de remercier chacun de manière individuelle. Partager une vision motivante du projet contribuera au niveau supérieur qui est la réalisation de soi, c'est-à-dire le sentiment de réaliser un travail d'importance, de progresser en termes de carrière ou même tout simplement d'apprendre. Maslow disait qu'il faut d'abord motiver par les niveaux inférieurs avant les niveaux supérieurs. Un autre chercheur, Clayton Alderfer démontre que ces différents niveaux peuvent être regroupés en trois catégories et que l'on peut travailler en même temps sur ces trois catégories, les moyens d'existence, la sociabilité et la croissance des individus. La par les critères est un peu plus complexe à appréhender. Le critère est un sens donné à l'engagement. C'est la raison pour laquelle la personne travaille. Ce n'est pas pour une récompense, comme dans l'approche par la stimulation, mais plutôt pour la correspondance à ses valeurs personnelles. Voilà des exemples de critères. Une première personne de l'équipe pourra être motivée par la prise d'initiative, la liberté, l'utilité de son travail, tandis qu'une autre personne, en bleu, recherchera plutôt le confort ou la sécurité. Le chef de projet pourra placer chacun sur ses missions et dans un contexte qui répondent à leurs critères de motivation. Quelques conseils maintenant pour animer votre équipe projet. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour en prendre connaissance et sélectionner les conseils que vous pouvez mettre en œuvre pour motiver les personnes qui vous entourent. Et vous pouvez même choisir une personne précise et identifier les actions à mener pour la motiver. Et vous, personnellement, quels critères vous motivent Votre contexte actuel répond-il ou non à ces critères Vous avez maintenant les leviers permettant de motiver votre équipe. Alors, likez, partagez si vous souhaitez voir concrètement comment appliquer tout ce que nous avons vu à des situations pratiques, je vous donne rendez-vous au chapitre suivant « étude de cas ».